Bonjour à toi, chers spectateurs, et bienvenue dans l'ombre des salles obscures, l'émission où je vous raconte des petites anecdotes sur l'envers du décor des salles de cinéma et sur les gens qui la peuplent. Alors, l'anecdote que je vais vous raconter aujourd'hui, en fait, elle est un peu en lien avec ce, qui, ce que j'ai évoqué la semaine dernière, c'est-à-dire le fait de ne pas perdre le contact avec les gens. Parce que l'anecdote que je vais vous raconter, elle peut sembler très bête, mais ça arrive. C'est une anecdote autour d'un petit souci de version. En gros, j'étais de service un soir, c'était genre le mercredi, je crois, Ouais, le mercredi, la sorti, le jour de la sortie des films. Et en gros, on s'est retrouvé avec un petit souci pendant une séance aux alentours de 19h. En gros, on avait un film qui était prévu en version originale et le film est passé en VF. Alors ça, ce sont des choses qui arrivent, en gros, c'est un petit souci dans le calendrier. Pour faire simple, en gros, lorsqu'on programme les différentes séances, on programme aussi les versions. Parce que généralement, la plupart des salles, sauf les salles d'AR et DC, où généralement il n'y a que de la VOST, les gros multiplexes, il y a des VF et des VO. Et sur le calendrier, des fois, ça arrive qu'entre les personnes qui font la programmation en bas et la cabine en haut, il y a des petits soucis de communication et on n'arrive pas forcément à voir qu'au milieu des séances qui devaient être en VO, il y a une séance en VF qui se greffe. C'est des choses qui arrivent. Il y a eu une fois, par exemple, où c'est complètement arrivé, il y a une personne qui est tout de suite venue nous voir, et qui nous a tout de suite évoqué le problème, et moi, qu'est-ce que je fais Je monte en cabine, je relance le film, dans la bonne version, et du coup, les gens, ils n'ont pas de soucis, ils ont leur séance à l'heure, il n'y a aucun problème. Mais là, du coup, c'était un peu bizarre, parce qu'en gros, on fait monter les gens à 19h. On fait le démarrage, et en gros, je crois que c'est un film où il n'y a pas de dialogue avant 5 bonnes minutes de long métrage, donc la personne qui a dû faire le démarrage de la salle, il a regardé si le film s'était bien lancé, il n'a pas vérifié la version, ce qui peut arriver, honnêtement... Des fois, on doit tellement courir dans tous les sens dans certaines grandes salles que c'est un peu compliqué de s'arrêter et de se dire « Vas-y, je regarde le film pendant 5 minutes, comme ça je vérifie si c'est la bonne version et tout va bien. » Généralement, on vérifie surtout si le film s'est lancé. Et si le film s'est lancé, on imagine que derrière, tout le monde a fait son boulot et que tout va bien. Mais donc là, du coup, on fait le démarrage, on redescend, on fait tous nos trucs et ensuite, on fait les sorties de salle. Et là, on a deux personnes sur les 15 qui étaient dans la salle qui sont venues nous voir et qui nous ont annoncé donc que le film était passé en VF au lieu de passer en VO. Chose qu'on peut comprendre, et du coup on se dit, bah, pourquoi vous n'êtes pas venu nous voir avant En fait les deux personnes n'ont pas posé la question de s'il fallait voir les gens ou pas, ils ont seulement demandé un remboursement. Et alors La grande question qui se pose là, c'est en tant qu'agent, ou même en tant que directeur d'un cinéma, pourquoi vous n'êtes pas venu avant et les gens étaient incapables de répondre. Alors, à la fois cette anecdote, elle est drôle parce que on voit très bien, pardon du terme, mais les deux fumistes qui se sont dit « on va quand même mater un film et on va récupérer des places gratos à la fin ». Ce qui est très drôle en soi, parce que moi aussi ça m'est arrivé d'aller à une séance et de me dire oh, « bah, je vais voir le film en VO et au final je l'ai en VF ». Bon, au final, c'est pas grave. Tu regardes ton film et puis euh, bah, à la fin, tu diras bah, euh, Par contre, faites gaffe, euh, vous avez passé le film en VF alors que ça devait être en VO. C'est un peu dommage, mais au limite, tu te contentes juste de dire un message. Et là, bizarrement, les trois quarts du temps, vous verrez si vous vous contentez juste de le mentionner, on vous fiera des places gratos parce que c'est normal, ça reste un défaut de projection. Donc à partir de là, ça semble logique. Mais le fait que les deux clients se soient dit On va directement demander des nouvelles places, c'est là que c'est moyen. Donc n'hésitez pas à parler aux agents de cinéma, à leur évoquer qu'il y a un petit souci. Et trois quarts du temps en plus, c'est très bête à dire, mais si vous allez annoncer qu'il y a un petit souci et qu'il y a un problème de projection, il ne faut pas avoir peur de sortir de la salle et tout de suite aller voir les techniciens ou quelqu'un qui est disponible. Parce que les trois quarts du temps, si vous allez annoncer à ce moment-là, on va vous remettre le film en arrière et vous n'aurez rien loupé du long métrage. Parce que c'est vrai que j'ai vu souvent des spectateurs démarrer en fait une séance et ne se rendre compte que très tardivement qu'il y avait un souci. Genre l'anecdote sur les sous-titres de Dune. Là c'était extraordinaire quand même, défaut de projection sur Dune, pas de sous-titres pendant 30 minutes, et les gens ne viennent nous voir qu'au bout de 30 minutes. Donc ils ont vu un film pendant 30 minutes où ils n'ont rien compris potentiellement, mais c'est qu'au bout de 30 minutes il y a un mec qui s'est dit « Ah je vais peut-être quand même me lever pour aller leur annoncer qu'il n'y a plus de sous-titres. » Ça me fait toujours rire ce genre de moment. Mais bref, n'ayez pas peur d'aller voir les agents de cinéma, ils sont là pour que vous passiez une bonne séance. Et en plus, c'est la phrase de fin de cette émission, donc généralement, ça devrait avoir encore plus de sens. Voilà, j'espère que cette petite anecdote vous aura plu. Et donc, comme d'habitude, dans les salles obscures, il y a des gens qui font en sorte que vos séances soient sûres.